L'affichage conditionnel, là, on va le faire sur un petit, un petit schéma, donc un schéma très court pour illustrer ce mode d'affichage. L'idée, c'est, voilà, on va faire un, un quiz avec des questions qui auront des scores différents. Donc là, on va utiliser, déjà, on va, ça va nous permettre de découvrir... Les, euh, les scores à, ce qui est appelé score à points, qui sont des quiz euh, spécifiques à Topaz, donc qu'on qu n'a pas dans, dans Opal. Euh, ceux d'Opal, hein, je vous rappelle, les, les réponses sont tout ou rien, elles sont bonnes ou pas. Euh, alors que dans les quiz Topaz, eh bien, on peut euh, affecter des points positifs ou même des points négatifs. Et puis, on va ensuite donc, introduire ce quiz. Et ensuite mettre une étape d'affichage conditionnel. C'est-à-dire qu'on va conditionner l'élément de texte, par exemple, qu'on affiche, à une condition de niveau de score. Donc, on va au moins créer le schéma aujourd'hui. Et puis, on se retrouve mercredi, on essaiera au moins de terminer ça. Le reste, euh, bah, ça dépendra de vos besoins. Donc, euh, on y reviendra si, si vous en avez besoin ou pas. Euh, donc, on va créer trois items de, de conditions. Euh, euh, voilà un exemple ici des thèmes de conditions. Donc, il y a besoin d'un indicateur. Donc, l'indicateur, lui, il calcule un score hein, sur le quiz qu'on aura créé. Et ensuite, eh bien, on teste cet indicateur. Et donc, ça, ça va être une condition qu'on va ensuite insérer. Alors, voilà comment on insère. Je montre le résultat final ici. Hein. On insère la condition ici. Donc, on prend un paragraphe, par exemple, de, de texte, un paragraphe neutre d'information. On saisit tout ce qu'on a à saisir, ce qu'on voudrait faire apparaître euh, si la condition est validée. Et on associe la condition. Donc, si la condition est réalisée, ben, c'est ce texte-là qui s'affichera. Si l'autre condition est réalisée, c'est l'autre texte qui s'affichera, et ainsi de suite. Ce qui fait que l'apprenant aura un texte qui est personnalisé en fonction d'un résultat précis. Ça peut être un, un, juste une valeur de points, une échelle de valeurs de, valeur de points, etc. Deuxième etc. exercice. On a besoin d'une étape d'accueil. Et ensuite... une étape de quiz et une étape de contenu. alors Je peux le faire directement ici, comme un item, donc un quiz. Voilà. Et ensuite, c'est un lien direct, un enchaînement simple ici, vers l'étape de score. Enfin, c'est l'étape de contenu en fait, hein, qui va me servir à afficher mon, mon contenu. Voilà. Et puis, je termine ma boucle avec, ici, une transition vers la fin. Voilà. Donc là, j'ai créé mon, mon schéma basique, hein, euh, l'étape d'accueil. J'en profite pour compléter les champs. Un quiz. Donc là, il va falloir que je le crée, hein, ce quiz. Ça sera donc un quiz de type choix unique à points. Donc, je vais l'ajouter tout de suite. Créer un item. Et là, vous voyez, on retrouve la liste des quiz possibles. Donc, il y a deux catégories, les quiz topazes et les quiz opales. Donc, les quiz opales sont vrais ou faux Donc, ils renvoient pour chaque réponse une valeur, la réponse est bonne ou pas. Les quiz topazes, eux, eh bien, peuvent renvoyer des, une gradation de, de points. Donc, on peut avoir des, des réponses qui amènent plus de points que d'autres, voire même qui enlèvent des points, donc des points négatifs. Donc on prend le premier, hein, euh, vous pouvez regarder les autres si, si vous êtes intéressé. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, euh, un enchaînement direct vers l'étape 2. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais compléter en indiquant que ça sera l'affichage conditionnel, ou conditionné, plutôt. Voilà. Et c'est tout pour euh, cette première salve de, de réglage. Ensuite. On va élaborer le quiz. Donc là, il suffit de recopier ce qui est indiqué. Donc c'est le QCU ici. Ah, je n'ai pas dû sauvegarder le premier. Ah oui, je n'ai pas mis de titre. Voilà, on complète tout ce qu'il y a à compléter. On crée le QCU. Pas de signification particulière. Et on va indiquer combien de points ça a combien de points ça, ça vaut à chaque fois. Et on va choisir des, points, des valeurs de points différentes. Donc 1, 2 et moins 1 pour tester notre bruit. Donc on peut saisir directement la valeur de points. Et on va ajouter une troisième réponse qui vaudra moins 1 point. Voilà, donc là, je n'ai fait que recopier et j'ai utilisé donc, une question à un choix unique à points, donc des questions propres à Topaz. Ensuite, euh, donc, ça c'est l'étape de quiz, donc elle est bien conforme à la copie d'écran, donc on l'a effectivement simplifié au maximum et on enchaîne ensuite avec l'étape 2 qui va nous intéresser, euh, nous permettre d'afficher euh, le score. Alors, on va avoir besoin pour ça d'un indicateur calculé automatiquement qui va récupérer le score du quiz. Donc, on va le créer. Voilà. Indicateur calculé. Un petit peu de décalage. Euh, Automatiquement. Voilà. Et donc, je vais mettre euh, « Calcul du score ». Et on va glisser, déposer ou sélectionner. Donc, je reviens à mon explication. On en était donc à, à l'indicateur calculé automatiquement, il permet de calculer des scores. Des scores de quoi Des scores d'étapes contenant des quiz. On peut, faire, on, peut réaliser, on peut créer plusieurs indicateurs calculés automatiquement si on veut des scores différents. Imaginons que vous vouliez, vous avez plusieurs branches dans votre parcours, vous voulez comparer les scores de, de chaque branche, eh bien vous pouvez créer dans ce cas-là plusieurs indicateurs et, et qui vont cumuler des, des scores différents. Du coup. Donc, tout est possible. Euh, le calcul d'un score pour une étape ou pour plusieurs étapes, hein, il suffit d'ajouter des étapes, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs euh, la, la dernière fois. Alors maintenant on va s'intéresser à l'étape numéro 2 qui va afficher euh, un score. Et donc, on va, créer, on va lui créer des items de conditions qu'on viendra glisser-déposer dans euh, cette étape. Donc, condition, voilà. Alors, ça sera la condition 1. La condition, on la récupère à partir de quelque chose qui doit faire des, des calculs. Euh, pardon, oui, c'est sur étape visitée. Alors, on va choisir donc sur voilà, condition calculée. Il, il y a trois types de conditions, en fait. Alors, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais dans d'autres contextes. Euh, les conditions sur étape visitée, ça, on l'avait utilisé dans le, euh, le deuxième, je crois, exercice, avec les, les menus. Euh, étape validée. Bon, là, c'est une autre euh, un autre type de condition. Et puis la celle qui nous intéresse, c'est conditions calculées. Donc là, on a besoin euh, d'un item qui nous renvoie euh, une valeur numérique, et c'est le cas de l'indicateur. Donc on va le glisser déposer ici. Donc l'item de condition va interroger l'item indicateur, qui va lui renvoyer un score. On va lui dire, eh bien euh, Indicateur applet égal à et là on va mettre 1. Donc la première condition c'est si le score est égal à 1. Évidemment il faut avoir une idée des, des, des scores qui nous intéressent. Donc il faut d'abord bien vérifier que, quelles sont les, les valeurs de score qu'on peut obtenir. Parce que quelquefois a, on peut ne pas être trop sûr de, du type de score qu'on qu qu gère. Donc, il vaut mieux avoir essayé d'abord et relever, afficher les scores. Donc là, on l'avait fait la dernière fois. Hein. On avait euh, vérifié, par exemple, que, donc, que dans les... Enfin, non, pardon, on avait fait le quiz. Euh, voilà, on a mis 1, 2 et moins 1. Donc, on va se servir de, de ces valeurs-là. Voilà, on va faire la même chose maintenant. Alors, on va créer euh, deux autres items de conditions avec chacune... Euh, le score qu'on a indiqué ici, 1, 2 et moins 1. Donc je vais dupliquer simplement comme ceci. Voilà, je vais l'appeler condition 2. Condition 3. Voilà, et ensuite je vais modifier. Donc dans condition 2, je mettrai la valeur 2 donc qui correspond au score de mon quiz là évidemment c'est facile parce que j'ai qu'un seul quiz hein, donc je maîtrise parfaitement les notes que je peux obtenir puisqu'il n'y a que celle là mais bien sûr si vous avez un score cumulé sur plusieurs quiz il faudra regarder toutes les combinaisons possibles et, et, et, et indiquer les, les valeurs qui vous intéressent ici donc éventuellement plus simple quelquefois si autre quiz, enfin, Si vous avez énormément de quiz, euh, c'est de les, de les, les passer, d'afficher les, les scores, au fur et à mesure, par exemple, pour bien, bien noter les valeurs qui vous intéressent. Et puis le dernier ici, donc, moins 1 pour le 3. Alors maintenant, on va créer trois petits textes qui correspondront chacun. Alors là, évidemment, c'est du test, hein, donc euh, c'est euh, purement euh, formel. On va créer donc dans l'étape euh, numéro 2, l'étape de contenu, euh, trois paragraphes de texte qui afficheront chacun, bah, en fait le score. Non, pour l'instant, on ne va pas chercher trop loin. C'est juste pour montrer le, le mécanisme de, de fonctionnement. Donc, je vais dans l'étape 2. Et alors, je vais agrandir un peu ici. À droite, euh, vous avez à chaque fois, chaque paragraphe information. Donc je vais en créer deux autres. Vous avez... Euh, Ici, un, un petit œil un petit et un, une icône qui permet d'ajouter justement une condition. Donc, c'est ici qu'on va ajouter notre condition. Alors, je vais encore en ajouter un. Donc, on va afficher d'abord un message là, inconditionnel, c'est-à-dire qu'il sera affiché pour, pour tout le monde. Et ensuite, je vais saisir le texte personnalisé. Alors, je ne vais pas aller, je vais aller assez vite hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Par contre, je vais... Voilà, et moins un. Voilà. Et ensuite, on va associer donc les conditions. Alors, on peut les glisser, déposer si on veut. La condition 1, la condition 2 et la condition 3. Voilà. Voilà, donc tout est en place. On peut tester. Donc là, je vais cliquer sur une des réponses. Donc là, j'ai cliqué sur la réponse qui vaut un point. Mon affichage conditionnel m'affiche bien le bon résultat. Donc je vais recommencer. Je vais cliquer sur la réponse qui vaut deux points. J'ai bien effectivement le bon message. Et enfin, je clique sur... Le, la, euh, sur moins 1 et j'ai bien effectivement le bon message voilà, donc euh, la méthode hein, elle, elle conduit à euh, créer des, des messages qui vont dépendre d'une valeur numérique là on l'a fait dépendre d'un score mais ça pourrait être aussi euh, des valeurs numériques, par exemple un nombre de passages, un nombre de boucles des choses comme ça il y a plein de, plein de solutions possibles et permet de, de personnaliser finalement ce qu'on va faire. Euh, elle permettrait aussi, par exemple, d'afficher un contenu, hein, un petit paragraphe de cours euh, qui permet de, de revoir tel ou tel contenu, par exemple. Hein. Il, y a, il y a plein de, de, de possibilités d'utilisation de, de, de cet affichage conditionnel.